Demande 68 Fécondité, récolte abondante, eau Béni sois-tu, Père bien-aimé Béni sois-tu, Mère bien aimée Béni soit notre amour Merci d'apporter la pluie en suffisance et en pureté afin que les récoltes abondent de fruits merveilleux et savoureux aux vertus les plus douces et les plus belles. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.